Donc euh, voici l'enregistrement euh, du dossier euh, de Stéphane, de la famille Marco et de Mylène de la famille Desilets. Euh, ça s'est passé euh, le 13 novembre dernier et euh, ce fameux dossier-là, la, la cour, la juge Madame Rose-Marie Millard a déclaré que la loi du Barreau du Québec, la loi B1, l'emporte sur toutes les lois et sur toutes les constitutions au Québec et au Canada et que ses membres, avocats et avocates, euh, par la discipline et la politique ainsi que la doctrine du Barreau du Québec, interdit à ses avocats de respecter, d'observer et d'appliquer les lois et les jugements euh, qui ne sont pas dans l'intérêt pécuniaire de l'administration de la justice. Donc, euh, on commence immédiatement. Écoutez bien ce qui se passe. ça commence à partir. さあ、<音声><音声> Je là. Voilà. Donc vous voyez que la juge était quand même au courant qu'il y avait un retard pour qu'on puisse se rendre, nous, au palais de justice pour cette audience-là, pour cette instance-là. Elle le savait, donc elle savait qu'on était au palais de justice, puis il y a eu quand même arrestation. On continue. Voyez-vous, Mylène Desilet, euh, la compagne, la conjointe de Stéphane, vient de dire à la juge qu'elle était dans la salle d'audience. Elle le dit et le juge a, a procédé quand même à un mandat d'arrestation, c'est de l'intimidation, c'est de l'abus de pouvoir et de compétence de la Cour du Québec de 1988, qui est complètement illégitime, illégale, inconstitutionnel et même délictuel, euh, si euh, je me réfère à la, euh, aux déclarations de mon avocat, Michel Lebrun, au dossier euh, 455 73 000 -368 145 et 455 73 000367 147 en matière de parafiscalité. Oui. Voyez-vous, c'est facile pour la juge. Elle, elle remet ça sur un problème de communication et non sur une infraction que la Cour a commis Elle devait elle-même, la juge, s'assurer qu'il n'y avait personne à la salle d'audience euh, dans cette instance-là concernant euh, Stéphane Marcoux et euh, Mylène Desilet. Elle ne l'a pas fait. Elle dit bien que c'était une enquête préliminaire. C'était l'enquête préliminaire et il y a eu une divulgation de la preuve. Les documents de divulgation de la preuve ont été euh, euh, donnés justement aux prévenus, donc euh, à Stéphane et à Mylène. Voyez-vous, il oui, libère sur parole. Si elle avait demandé dans la salle d'audience s'il y avait quelqu'un euh, dans cette instance-là pour euh, Mylène et Stéphane, euh, il aurait pris la parole et elle aurait attendu. Alors que là, ces gens-là se sont fait fouiller à nu, ont été menottés, ont été humiliés. Euh, il y ont, ont eu des menaces pour les forcer à signer des documents. Et ni Mylène ni Stéphane ont signé quoi que ce soit... Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de constitution, qu'il n'y a absolument rien ici, la seule chose qui permet à la délictuelle administration de la justice du Québec de procéder, c'est par les signatures des prévenus, donc des détenus, alors que tu n'es pas supposé d'être un détenu euh, quand tu euh, es en enquête préliminaire, il n'y a pas de condamnation, on ne sait même pas si l'acte criminel est vraiment criminel, d'autant plus que le cannabis est criminel, mais légalisé pour permettre la parafiscalité, donc le vol fiscal de l'impôt et des taxes par le Parlement du Canada et par le Parlement délictuel de l'Assemblée nationale délictuelle, de la commission de de l'économie et du travail du pays du Québec de 1968, de 1991 et de 2000 de l'an 2000. On continue. Voyez-vous ça. Donc, ça veut dire que c'est le service de police, euh, les constables spéciaux euh, qui doivent, par la procédure, euh, maintenir d'une certaine façon euh, l'emprisonnement et cette démarche de séquestration. Parce que là, ça devient une séquestration. Donc, euh, les constables spéciaux sont devenus tout simplement des délinquants. Euh, et ils savent que c'est une séquestration et on, on entend actuellement un constable spécial. Euh, dans ce dossier-là, euh, qui se trouve à intervenir sur la décision euh, de la juge euh, Rosemary Millard de libérer euh, sur parole euh, Mylène et Stéphane. Et on va commencer par la libération, parce que tu sais qu'on y a un problème. cest à il fallait dire les un avocat, Parce que si, si, effectivement, il y a des. Parce que moi, si je dois être représenté dans l'avocat, c'est plus important. Mais, ils ne sont pas éligibles hein. à l'intimité. Alors, je vais demander à ce que quelqu'un représente l'intimité en Voyez-vous, la, la juge dit que ce pas possible que ce soit fait. Donc, la juge elle-même viole l'article 128 de la loi du barreau. Moi, on m'a reproché de violer l'article 128 de la loi du barreau et euh, l'article euh, qui est semblable au code des professions qui nous interdit euh, d'exercer la même fonction, donc de plaider, donc d'être avocat, alors qu'on m'a déclaré plaideur vexatoire et un plaideur, c'est un avocat. Donc, actuellement, vous voyez que Stéphane et Mylène ont droit à un recours euh, pécuniaire euh, contre l'administration de la justice pour avoir été séquestrés. Et n'oubliez euh, pas qu'ils ont été libérés trois quarts euh, une, 15 minutes avant deux heures. Donc, euh, ils n'ont pas pu dîner. Ils étaient supposés d'être libérés immédiatement à midi et demi. Euh, et ils ont été libérés par les constables spéciaux seulement à deux heures moins quart, donc à 1h45 et il leur restait 15 minutes pour pouvoir dîner et retourner en salle d'audience. On appelle ça de la séquestration. Ça coûte cher à la Sûreté du Québec, ça, et ça va coûter cher à l'administration de la justice. On continue. Ouais, euh, Voyez-vous, il y a eu un mandat d'arrestation alors que ça n'avait pas lieu d'être, elle a dit que c'est une erreur de communication. Ce n'est pas une erreur. Dans le cas de l'administration de la justice, ces gens-là ne sont pas supposés de commettre d'erreurs ou de fraude quelconque. Ces gens-là ont la compétence et doivent agir de la bonne façon. Il y a eu négligence et abus de pouvoir et de compétence. Donc, ces gens-là sont coupables de séquestration, d'abus de confiance et d'abus de pouvoir contre Mylène et Stéphane. Allez-vous insister insiste sur les démarches de Stéphane et Milène pour se constituer un avocat en vertu de l'article 128 de la loi du barreau, alors que vous allez voir un petit peu plus loin que nous n'avons plus à faire confiance aux avocats du barreau du Québec du fait que le barreau contrôle euh, la fonction des avocats et le barreau euh, interdit aux avocats d'observer, de respecter et d'appliquer les lois et les jugements que possèdent les justiciables et que, par ces moyens-là, le justiciable peut être immédiatement acquitté. Donc, c'est le barreau qui interdit l'application des lois et des jugements si ce n'est pas dans l'administration de la justice de Richard Wagner, qui est juge en chef de la Cour suprême du Canada, et si ce n'est pas dans l'intérêt de la reine du Québec, Nicole Essler Duval, qui est la juge du Québec et juge de la Cour, juge en chef de la Cour d'appel du Québec. Non, mais... Quand on parle de la couronne, on parle de la reine. N'oubliez pas la dévolution de la couronne par la loi du Parlement du Canada, chapitre P1, article 2, qui dit que la dévolution de la couronne au premier ministre du Canada, Brian Mulroney, euh, n'empêche pas le fonctionnement du Parlement du Canada et le Parlement du Canada, même sur dévolution de la couronne, continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Et ça se répète à l'article 46 de la loi d'interprétation fédérale, chapitre I-21 de 1985. On appelle ça de la perfidie et de l'escroquerie judiciaire des tribunaux judiciaires. On continue. Ils ne peuvent pas procéder sans avocat, ils ne connaissent ni le droit, ni la procédure, ni les lois. C'est seulement les avocats. Preuve, c'est que le juge n'a même pas le droit euh, d'enseigner le droit ou la loi à un justiciable qui lui pose des, des, des questions à ces faits-là. Il dit lui-même qu'il n'a pas à répondre au justiciable sur des questions de droit. Ça prend un avocat et l'avocat est sous le contrôle de son barreau. Donc, l'avocat n'est pas autorisé par le barreau à respecter les lois et les jugements qui permettraient d'acquitter le justiciable, donc le peu en matière pénale, criminelle et même en matière civile. On continue. Il devra maintenant se constituer un avocat du barreau de Common Law, donc un avocat de l'Ontario, un avocat du barreau de Common Law de Toronto. Il y a 44 000 avocats du barreau de Common Law en Ontario et dans le reste du Canada qui est en dehors du barreau du Québec de droit euh, Napoléon, de droit civil français. Et n'oubliez pas que le juge Antonio Lamaire, en 1998, a jumelé illégalement, illégitimement et anticonstitutionnellement la Cour suprême du Canada à la Cour de cassation de la France, qui est le plus haut tribunal de la France. Le document est signé. Il n'y a rien qui autorisait ça. Donc, sur la question de l'article 15 du Code criminel canadien concernant les lois de facto du, du souverain, qui fait que euh, ces lois-là peuvent, euh, les gens qui utilisent euh, des lois de facto ne sont pas punis. Euh, on, on, on revient là-dessus dans ce dossier-là et tout le monde va être puni euh, étant donné que ce n'est pas une province la constitution du Canada ne s'appelait plus et c'est dans la constitution du Canada qu'on permettait tout simplement euh, l'application du code criminel et tant que la constitution du Canada ne s'appelait plus dans le pays du Québec de 1968, de 1991 et de l'an 2000 il n'y a plus rien qui protège les juges les avocats et surtout le barreau du Québec qui doit être mis sous tutelle et ces gens-là devront se constituer un avocat en dehors du barreau du Québec à l'extérieur, dans une province ou dans un territoire du Canada. On continue. C'est non, ce c'est c'est plus l'avocat qui doit évaluer. Ces clients, c'est les clients qui évaluent leur avocat et qui évaluent maintenant le barreau. Et le barreau est délictuel, il est délinquant, il est illégitime, ainsi que ses membres, qu'ils soient juges ou avocats. Sauf qu'il ne faut pas condamner tous les juges et tous les avocats, j'en conviens. Il y a encore des bons juges et il y a quelques bons avocats aussi. On continue. Voyez-vous, on va frapper un nœud parce qu'elle doivent se conformer à la loi du barreau. C'est la juge qui vient de dire. Le barreau, il faut que ça disparaisse ici. Il faut que ça soit mis sous tutelle. Il faut rentrer un barreau de Common Law ici au Québec. Il faut sortir le barreau du Québec euh, du Canada ou le mettre sous tutelle et sous contrôle du barreau de Common Law. Et il va falloir qu'on respecte l'acte de l'Amérique du Nord britannique ainsi que le pouvoir exécutif du Canada. Qui était, qui appartenait à la reine d'Angleterre, donc à notre monarque de la famille royale britannique. On continue. Ils n'ont pas le droit de procéder sans avocat. Il n'y a pas personne qui est autorisé à se présenter devant un juge sans avocat. C'est interdit. J'ai été déclaré plaidaire vexatoire. Donc ils m'ont déclaré avocat et ils m'ont vexé. Alors que la loi chapitre, l'arrêté en conseil chapitre 53 de 1897 accorde aux juges les pouvoirs de l'immunité, de l'impunité de, de violer la Constitution du Canada. Et ça s'applique aussi au Parlement du Canada. Et ça, c'est depuis 1897 à l'arrêté en conseil numéro 53. Le je suis sur l'épine depuis le 600-01-133-003-148, qui a accordé la sortie dans le Montpellier des civils, a accordé le whiteboard de TPGP, qui est un flux de Stéphane Sans façon au dossier 505-17-010-806-182. Voyez-vous, la sûreté s'applique par le juge Lépine et par le juge sans façon. Et ça, la Cour ne peut plus arrêter ça, même s'ils si n'ont ils pas accepté l'application. Ils ont reconnu en matière civile et en matière pénale et criminelle au directeur des poursuites criminelles et pénales l'application de la sûreté qui est sur le certificat de naissance de chaque personne ici au Québec. Donc, la Cour qui refuse ça automatiquement, doivent simplement euh, déclarer non-lieu au procès, d'autant plus qu'il y a corruption d'identité parce que la Cour est au courant qu'elle ne s'adresse pas à un être humain, mais bien à quelqu'un qui n'a pas de conscience, qu'on appelle une personne physique, avec personnalité juridique ou sans personnalité juridique. Mais ces gens-là, on dit « personne physique », n'ont pas de conscience, c'est des choses. Mais oui. Voyez-vous, c'est normal qu'un justiciable soit représenté par un avocat, et ils savent que c'est la personne physique inanimée et intemporelle à qui euh, le reproche l'infraction est reproché, ce n'est pas un être humain. C'est pour ça qu'ils sont obligés, tout le monde qui passe devant un juge doit avoir un avocat pour le représenter, sauf que le barreau du Québec interdit aux, à ses membres d'appliquer les lois et les jugements, ce qui déconsidère l'administration de la justice, l'administration du barreau du Québec et qui force tout justiciable à se constituer un avocat à l'extérieur du Québec, soit en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en nouvelle écosse peu importe au Canada, sauf au Québec. C'est terminé depuis cette date du 13 novembre 2018 par cette instance-là, par l'audition que vous écoutez actuellement. Elle vient de dire encore, la juge. Ils vont se conformer à la loi sur le barreau. Ils n'ont pas le droit d'appliquer les lois et les jugements. C'est scandaleux! C'est scandaleux! Le barreau du Québec doit, être, doit se terminer là, doit être fermé. Et n'oubliez pas que le lieutenant-gouverneur du Québec, euh, Jean-Michel Doyon, c'est un ancien bâtonnier du barreau du Québec. C'est censé être le modèle de tous les avocats. Le Canada actuellement, c'est une... le Québec, c'est une pollution dans le... dans le Canada, dans toute son administration de la justice. Et pourtant, il y, a des... il y a quelques bons avocats et il y a quelques bons juges ici au Québec, au barreau du Québec, qui ne méritent pas qui ne méritent pas d'être déshonorés comme euh, la majorité des juges et des avocats le font actuellement à partir des personnes physiques intemporelles et inanimées qui ont été créées à notre insu par nos parents à partir d'une naissance de conception juridique qui n'est pas une conception naturelle par la loi qui déclare qu'un enfant fétal est un défunt et c'est confirmé à l'article 2231 du Code criminel qui décide à quel moment un enfant devient un être humain par l'administration de la justice. Donc, euh, tous les membres du barreau, avocats et juge sont au courant de ça. On continue. Oui, c'est C'est ce vous vous fini, ma chère madame. Ils sont obligés de se constituer un avocat ailleurs. C'est comme si on demandait au diable, tout simplement, euh, de pratiquer la vertu. Ça ne se fait pas. Le barreau, c'est une pollution administrative judiciaire. déconsidérés dans ce dossier-là. C'est fini. Ils n'ont plus à appliquer. Premièrement, c'est une loi, la loi du Barreau, c'est la loi B1, et euh, le Barreau refuse de respecter et d'appliquer certaines lois alors qu'il oblige l'application de sa loi et de son article 128 si c'est dans son intérêt. Jamais, jamais, L'administration de la justice travaille dans l'intérêt du justiciable. On l'entend actuellement dans cette audition de la Cour-là. Écoutez bien, écoutez bien. ne se conforme pas aux lois et aux règlements ainsi qu'aux jugements qui seraient dans l'intérêt de l'équipement d'un justiciable. Il faut qu'il respecte la loi du barreau. C'est le barreau qui vous met en prison. C'est personne d'autre que le barreau et leur bâtonnier. Ah oui. C'est fini. Il faut qu'il y aille ailleurs, à l'extérieur du Québec, au, dans un, un avocat du barreau de Common Law à Toronto. Il y en a 44 000 qui travaillent un peu partout au Canada, tandis que le barreau du Québec, ils sont 26 000 avocats. Oui, Elle vient de dire, la juge, je ne pense pas qu'il y ait un avocat qui va vouloir se conformer à vos jugements et à la loi. Ce n'est pas des farces. Non. Écoutez, ces gens-là mériteraient immédiatement l'emprisonnement, immédiat, les juges et les avocats qui étaient dans cette salle d'audience-là. Mais je peux pas lancer la pierre à Mme euh, Rose-Marie Millard. J'ai l'impression qu'elle est coincée entre l'arbre et l'Écosse actuellement. Il faut qu'il y ait un avocat, c'est du cannabis, c'est en matière pénale et criminelle. Il faudrait que ce soit jugé devant juge et jury. Et c'est drôle que personne n'en parle actuellement. Et ils savent que Mylène et Stéphane ne connaissent pas ni la loi, ni les droits, ni la procédure. Ils deviennent carrément victimes du Barreau du Québec, des juges et des avocats qui sont, qui le, les manipulent actuellement. Ils sont actuellement séquestrés, aussitôt qu'ils sont dans la salle d'audience. Ils se font interroger alors qu'ils ne connaissent même pas. Alors qu'ils sont victimes, Stéphane et Mylène, de corruption de leur identité par les juges et les avocats sous l'ordonnance du Barreau et sous la souveraineté du Barreau qui contrôle toute décision tout jugement et qui permet d'appliquer les lois ou de refuser l'application des lois et refuser l'application des jugements si ça n'est si pas dans l'intérêt pécuniaire de l'administration de la justice. On continue. Donc là, je suis sorti de la salle d'audience avec Mylène. Et euh, vous allez voir ensuite de ça Stéphane va sortir on va suspendre pendant à peu près 10 minutes. Arrêt, à oh. pas je vais avec moi. Je vais ouais. je vais de la salle pour euh, ben, je quelqu'un pour vous allez faire un travail Nous allons tenir responsable le barreau pour son refus par ses avocats de respecter et d'impliquer les lois et jugements que nous Mais là, vous ne pouvez pas se faire enlever. un Il a un avocat. Voyez-vous, à comprendre à sa façon. Il veut un avocat, oui, mais il tient le barreau responsable. Euh, du refus de respecter les lois et les jugements euh, qui procèdent à leur faveur, à la faveur de Stéphane et de Mylène. Mais elle, la seule chose qu'elle dit, « Vous voulez un avocat? » Oui, c'est obligé, la juge. S'il n'y a pas d'avocat, c'est elle qui va être emprisonnée avec les avocats qu'il y a là. Mais il va falloir le faire en se constituant un avocat en Ontario, au barreau de l'Ontario. Il faudrait que ça passe devant un tribunal en Ontario. Il faut sortir du pays du Québec pour rentrer dans le pays du Canada, en Ontario, pour continuer à débattre de ce dossier judiciaire-là. Et n'oubliez pas que le 14 décembre, je vais être au palais de justice de Montréal pour débattre de l'inconstitutionnalité et de l'absence de loi au Québec. Et du fait que la 133 de la Constitution canadienne, qui oblige que les lois soient traduites en anglais, euh, ça devra être débattu. Alors qu'il n'y a pas de loi ici, c'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu, va comprendre une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et c'est prouvé dans la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois sont habilitantes et même dans le règlement CRC 390 qui maintient la désignation de province de Québec par le fédéral malgré la constitution de l'an 2000 du Québec. Vous comprenez la constitution de l'an 2000 du Québec, la loi E20.2 qui a fait du Québec un pays, l'État national du Québec. On continue. Ça vient de dire qu'il n'y a aucune divulgation qui a été faite alors qu'ils ont les documents de divulgation. Là, là, il y a des gens qui tournent autour du pot là-dessus, jusqu'où ça peut se rendre? J'ai hâte de voir ça. Mais elle vient quand même de dire qu'il n'y a aucune divulgation qui a été faite alors qu'ils ont les documents de divulgation de la preuve pour, euh, pour l'accusation euh, contre Mélène et contre Stéphane. Je venais de dire à la cour, assis sur mon siège en arrière, que le 14, j'étais à Montréal dans le fameux dossier judiciaire contre l'Assemblée nationale et contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général du Québec. Et là, elle a dit « je ne veux pas vous parler à vous » et euh, ça continue. Il est obligé d'avoir un avocat parce qu'il va comparaître devant le jury et immédiatement on avise le barreau du Québec à cet effet-là et déjà il y a plusieurs millions que ça va lui coûter puis s'il y en a qui veulent de l'argent ici dans notre population parce que c'est l'administration du barreau qui vole les contribuables ici, qui vole les justiciables ben éventuellement on va pouvoir procéder de la bonne façon c'est à eux autres, il y a l'assurance du barreau du Québec qui existe et c'est eux autres qui vont payer pour tous les préjudices, puis il y en a à peu près 25 préjudices qui existent dans l'annuaire, pas dans l'annuaire, mais dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien de UBRI, sur lequel vous pouvez fonder euh, vos démarches pour euh, aller chercher tout simplement un, un recours pécuniaire contre l'administration délictuelle, illégale, illégitime et anticonstitutionnelle et vicieux du barreau du Québec. Donc, euh, la loi du barreau du Québec, c'est une loi de facto en vertu de l'article 15 du Code criminel. C'est pour ça que les juges et les avocats ne peuvent pas être punis. Et étant donné que c'est une loi de facto, automatiquement, ça devient tout simplement euh, de la perfidie et de la dispense. Ça se trouve, ça se trouve à être une dispense et la dispense. Voilà. Donc, je vous demande de partager le document en question. La loi du barreau, c'est une loi euh, tout simplement de facto, comme je disais. Et euh, c'est une loi qui est tout simplement une dispense, et la dispense, c'est faire tout ce qui est interdit de faire et ne pas faire tout ce qui est permis de faire. C'est ça la loi du barreau, et c'est pour ça que les juges et les avocats ne peuvent pas être punis. Et il y a trop de gens qui font de l'argent avec les avocats et les juges. Tous les policiers font de l'argent avec les avocats et les juges. Tout le monde qui est à la sécurité publique, tout le monde qui punit qui se trouve à punir les citoyens, euh, sont, à, sont tout simplement euh, à la merci euh, du barreau, à, à la merci de la dispense du barreau et de cette loi tout simplement de facto illégitime, illégale, inconstitutionnelle, délectuelle et même criminelle, parce qu'elle trompe la population pour voler par la parafiscalité tous les citoyens. Donc euh, là-dessus, partagez le document, c'est dans votre intérêt de le faire. Et faites-le rapidement, Jacques-Antoine Normandin, 438-390-6246. 438-390-6246. Merci.